Alors, on va voir ensemble comment faire un slow motion dans Final Cut. Je rappelle que pour faire un slow motion, il faut au préalable avoir filmé en 60, 120 ou 240 images par seconde minimum. Euh, ici, je vais travailler sur une clip que j'ai tourné avec une GoPro en 240 images par seconde. On le voit ici à vitesse réelle. Je vais aller hop sous Final Cut. J'ai fait un import en faisant fichier import de données. J'ai importé déjà au préalable mon fichier. On va le lire ici. Ce fichier, je vais l'importer sur ma timeline, ici. Et il va me demander un petit peu quels sont les réglages propriétés de vidéo de ce clip. Ça va déterminer le réglage de tout mon montage. Donc il faut euh, surtout, surtout mettre ici euh, 23.98 ou 24 images par seconde pour partir sur une base euh, de 24 images par seconde. Ici, bon 23.98 c'est pareil. Je mets OK. à partir de là, mon montage, ma timeline est étant 24 images par seconde. Mon clip, lui, est toujours en 240 images par seconde. Si je le lis en vitesse réelle, euh, je garde ma vitesse d'origine. Pour faire un slow-mo, à partir de là, je vais sélectionner le clip, aller dans les effets concernant la vitesse et choisir adapter la vitesse. À partir de là, il va adapter euh, la vitesse de mon clip à la vitesse de euh, mon euh, de mon montage, de mon de ma séquence. Hop. Donc, si je fais play, voilà, j'ai mon slow-motion. Hop. Pour exporter ça, c'est très simple, fichier, partager, on va choisir euh, la qualité d'export qu'on veut, si je vais prendre le 720, taper euh, le nom que je souhaite, je vais faire suivant, et voilà, j'exporte ma vidéo en slow motion. Voilà